On n'a pas vraiment le temps de s'amuser Normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit à la de l'académie On veut gagner, on va tous nous montrer qui on est ensemble, on est yu oh GX, nouvelle génération Salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et oui je porte le même t-shirt Oui oui oui oui parce que je ne me suis pas encore changé je, je me suis levé il y a une heure j'ai la peine de m'habiller on se retrouve pour une petite vidéo que ça fait longtemps que je n'avais pas fait une carte, euh, carte reçue donc euh, euh, pour le moment il n'y a rien d'échange Ladybug Mammouth cristallin. Ma, Mammouth d'amour, pardon. Mammouth d'amour. Abondance du cristal. Abondance du cristal. Ruine arc-en-ciel. Ruine ar arc-en-ciel. Cristal promise. Shadamithiste. Chadametlist, Tortue d'Emeraude, Tortue d'Emeraude, Aigle de Cobalt, Aigle de Cobalt, Aigle de Cobalt, Escarmouche, Ruby, Ours Froureur, Dunjin Tei en ultra. Rainbow Dragon. Deux paires de cristal. Et c'est là que je vous attendais avec impatience. Trois cyberurgences en commun. Je vais pouvoir finaliser mon deck Cyber euh, Dragon, Cyber Dark. Ça c'était génial. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais te faire encore un grand merci à toi qui m'a envoyé ces, ces cartes voilà, donc si vous souhaitez m'envoyer des cartes comme ça pour que je les fasse en vidéo, il n'y a pas de problème je peux vous les donner en MP enfin je peux vous donner mon adresse en MP ça il n'y a pas de problème et bien, sur ce je vous laisse, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée, allez ciao tout le monde Hey, hey, le pouvoir est en ah. du, toi Nous, toi, c'est pour la victoire qu'on se bat. Cool. Tout ça cool. le meilleur, un tour, on s'en souviendra. Oh. maintenant passe à l'action et tu prêt à jouer. Du...